oui aujourd'hui le seul accessoire utile ici c'est de vous montrer un billet parce que oui c'est le sujet de la vidéo vidéo que vous attendiez le plus c'est à dire que c'est clairement celle qu'on m'a le plus demandé et en effet on va voir donc dans cette vidéo qui est la deuxième partie de la mini formation sur la DeFi. donc euh, évidemment si vous n'avez pas regardé euh, la première vidéo je vous invite fortement à le faire là ce qui m'importe dans cette vidéo c'est de vous montrer les quatre méthodes les plus populaires les plus connues euh, et de vous expliquer les mécanismes en dessous -dire que ce qui m'intéresse dans cette vidéo et dans cette mini formation c'est pas tant de vous jeter le poisson et de vous dire euh, mangez-le c'est comme ça qu'on gagne de l'argent ni même de vous donner la canne à pêche ce qui est intéressant évidemment c'est de savoir pêcher et ce qui compte c'est qu'à la fin de la vidéo vous sachiez exactement d'où vient cet argent quand on dit gagner de l'argent sur la DeFi c'est à dire qu -ce, qu quels sont les mécanismes derrière c'est quoi le processus et comment vous pouvez en profiter et en profiter de la meilleure façon pour classer les méthodes je démarre avec la plus simple la plus facile et aussi la plus ancienne vous allez voir qu'au cours du temps en fait, sur la DeFi, les activités, les, les mécanismes se sont complexifiés pour donner des activités vraiment euh, plus difficiles et plus complexes. Donc, au début, je vais commencer avec la plus simple. Et si vous êtes prêts, eh bien, écoutez, on démarre dès maintenant. Pour la première méthode, euh, la plus ancienne, finalement, celle où les protocoles nous ont proposé, ça a été le lending et borrowing. Si vous voulez, le système d'emprunt et de prêt. Alors, dans les plateformes de prêt d'emprunt, il y a deux types de personnes. Il y a d'une part les personnes qui prêtent de l'argent. Ça, c'est la façon la plus simple de comprendre. Disons vous avez un capital, vous voulez générer des intérêts, vous allez le prêter à la plateforme qui va le mettre dans un pool et on va vous donner des intérêts. Alors, ça varie d'une diable, d'une plateforme à une autre. Le prêteur, si vous voulez, c'est vraiment la méthode numéro un pour gagner de l'argent parce qu'il va en fait, euh, parce que c'est la méthode la plus simple. Là où ça devient un peu plus difficile de comprendre le prêt et l'emprunt sur la DeFi, c'est quand on s'intéresse du côté de l'emprunteur. Et là, pour mieux, que, pour que ce soit plus clair, je suis obligée de prendre un exemple concret, l'exemple le, le, en fait classique quand vous allez voir votre banque traditionnelle. Vous demandez à votre banque 100 000 euros parce que vous voulez acheter un bien immobilier et puis la banque vous demande 10 d'apport. Ensuite, elle vous prête les 100 000. Et dans le contrat, ce qui est stipulé, c'est la garantie de la banque pour pas qu'elle fasse tout simplement bah, banqueroute. Eh bien, elle va prendre, dans le cas d'un défaut de paiement, elle va prendre votre bien immobilier et c'est comme ça qu'elle va rembourser, si vous voulez, le prêt qu'elle vous aura accordé. Eh bien, imaginez sur la DeFi, ça ne fonctionne pas du tout comme ça et c'est pourquoi c'est pas, euh, oui, c'est pas très évident, euh, c'est pas très in instinctif, disons, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Alors voilà comment ça fonctionne sur la DeFi. Il faut se dire que sur la DeFi, elle aussi, le, contrat, le smart contract a besoin aussi de garantie. Il a besoin de savoir que bah, sinon tout, tout, tout part à volo, si vous voulez. Elle a besoin aussi de savoir que l'emprunteur, il a aussi des ressources. Alors ce qui va se passer, c'est que contrairement à la banque qui va hypothéquer le bien final, ce qu'on va demander à l'emprunteur sur la DeFi, c'est de déposer déjà la somme qu'il veut demander. C'est-à-dire que, admettons, une personne veut emprunter 1000 dollars sur la DeFi, elle va devoir déposer l'équivalent de 1000 dollars, voire plus, pour pouvoir emprunter. Vous voyez à quel point c'est différent du fonctionnement de la banque traditionnelle, c'est-à-dire que là, la personne qui veut emprunter, il faut déjà qu'elle ait la somme en question. Et les plus curieux d'entre vous, la première question qu'ils doivent se poser maintenant, c'est de se dire oui, mais quel est l'intérêt Pourquoi le type il va demander 1000 dollars alors qu'il les a en ETH Pourquoi il ne les vend pas Eh bien, la réponse, elle est dans la question, en fait, c'est qu'on est dans la DeFi, on est avec les crypto-monnaies crypto-monnaie dit extrême volatilité, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les cours des cryptos, des tokens peuvent monter ou baisser avec des pourcentages hallucinants. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les personnes qui font de l'emprunt, elles le font pour éviter de vendre leur crypto Là encore, on va, on va utiliser les chiffres pour que ce soit plus clair. C'est ce même gars-là qui veut emprunter 1000 dollars. Disons qu'on est en un moment T, il, il a 1000 dollars en ETH et euh, donc il emprunte 1000 dollars. Six mois après, donc il a fini de rembourser son prêt, ça s'est fait de manière automatique, etc., avec les intérêts, etc. Six mois après, l'ETH double. En plus, je vous dis des, des chiffres qui ne sont pas euh, du tout exagérés. Hein, c'est des choses qu'on a vues. Eh bien, le, la même personne se retrouve avec son ATH qui vaut aujourd'hui 2000 dollars. C'est-à-dire que son, son emprunt, finalement, lui aura coûté parce qu'il y aura des intérêts, mais néanmoins, il est gagnant aujourd'hui parce qu'il n'a pas vendu son ETH alors que l'ETH a pris. Eh bien, si vous voulez, c'est comme ça, c'est dans ce principe-là que les gens empruntent. Seulement, il euh, faut vraiment savoir que pour faire de l'emprunt déjà ça, ça coûte de l'argent et c'est pas aussi mirifique que dans l'exemple le, que je vous ai donné il faut quand même être très sûr de ce qu'on va faire avec l'argent emprunté typiquement là dans l'exemple que j'ai pris le même gars qui a emprunté de l'argent il les a pas emprunté pour acheter euh, du camembert ou euh, pour aller en soirée c'est un type qui a pris les 1000 dollars qui les a investis ailleurs dans d'autres activités c'est ça le, le, le but qu'il faut comprendre si on, on est euh, c'est à dire que là si vous voulez simplement gagner l'argent parce que vous avez un dépôt très clairement euh, choisissez l'option la plus Simple qui est celle de euh, prêter vos cryptos à une plateforme. C'est beaucoup plus sécurisé en plus parce que vous êtes à l'abri un peu des volatilités surtout si vous déposez des stablecoins vous avez des beaux taux d'intérêt et les plateformes sont plutôt simples à utiliser. Alors maintenant si vous vous demandez quelles sont les meilleures plateformes de prêt et d'emprunt j'ai simplement envie de vous dire écoutez euh, retrouvez-moi sur la prochaine vidéo où je vous montrerai en tous les cas comment les trouver mais sinon il y a les très connus Compound enfin il y en a plein et euh, si vraiment vous êtes débutant, à la limite moi ce que je vous conseillerais c'est d'utiliser les plateformes centralisées dans un premier temps. Euh, je recommande a toujours de faire un peu si-fi et defy, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur des sites comme Nexo ou moi celui que je recommande c'est Yieldleur. Vous avez des superbes taux d'intérêt, c'est très facile de s'inscrire et c'est le même fonctionnement si vous voulez d'ailleurs pouvez prêter et emprunter. Et puis une fois que vous êtes plus à l'aise, une fois que vous, vous maîtrisez bien vos réseaux, vous comprenez bien Ethereum, etc. Vous pouvez faire exactement la même chose euh, sur des protocoles décentralisés. De toute manière, c'est bien aussi de pas mettre vos œufs dans le même panier. Et quand je vous dis par exemple des sites comme Yieldleur, oui il y en a plein d'autres, c'est-à-dire que vous vous pouvez même faire des, des sections, aller un peu sur peu aller un peu sur Celsius. Enfin, il y a plein de sites, diversifiez vos vos offres parce qu'on n'est jamais à l'abri. Voilà pour la vidéo, comme je vous ai dit, là, je fais plutôt de ce qui m'intéresse et de vous expliquer comment ça marche. Mais euh, dans les prochaines vidéos, on va voir les meilleures plateformes pour le faire parce que vraiment, d'une plateforme à une autre, il y a des taux qui varient, il y a des choses qu'il faut savoir encore. Je ne vous ai pas tout dit, il y a quand même des d'autres petits détails qui ont toute leur importance, mais on verra ça dans une vidéo dédiée. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième méthode et eh bien figurez vous que c'est la méthode la plus euh, connue c'est certainement celle que vous connaissez déjà dans l'idée et bien évidemment c'est le stacking alors pour gagner de l'argent sur la DeFi, très clairement je vous le dis euh Très franchement, c'est la voie royale. C'est la voie royale, et d'ailleurs, quand on parle de revenus passifs sur la DeFi, on parle très souvent de stacking. Alors, cette vidéo n'est pas dédiée aux revenus passifs en soi, mais il faut savoir que vraiment, c'est la voie royale. Alors, ça consiste en quoi Je sais que mine de rien, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas vraiment encore compris comment ça fonctionnait le stacking. Dites-vous qu'au départ, par exemple, avec le Bitcoin, on a parlé du mécanisme de consensus de proof of work, donc preuve de travail. C'est-à-dire qu'il fallait un ordinateur, il faut toujours un ordinateur d'ailleurs, enfin, une machine puissante qui peut faire des calculs. Ces calculs-là vont permettre de valider toutes les opérations de la blockchain et puis toutes les personnes qui participent à ce calcul, enfin qui font ce calcul, elles sont récompensées. C'est comme ça que la blockchain Bitcoin tourne parce qu'il y a des incitations. Vous allez voir que toutes les blockchains en fait ont des systèmes d'incitation. S'il n'y a pas d'incitation financière, il ben, n'y a personne qui veut être mineur tout simplement. Il faut bien que les personnes justifient le, le fait de payer l'électricité, etc. Bref, je suis pas en train de m'égarer. Au contraire, je suis en train de vous expliquer l'antécédent, l'ancêtre le, le, en fait, si vous voulez, du stacking. Comment on a fait pour pour en arriver là. Alors, euh, la méthode pour gagner de l'argent avec le Bitcoin, tout simplement, c'était d'être mineur. C'est-à-dire qu'on faisait tourner la machine, on, on gagnait des récompenses et basta. Ensuite, vous avez bien vu, on le voit aujourd'hui, à quel point la proof of work est euh, terrible en termes de consommation électrique. Et puis, elle est, euh, elle est désavantageuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi démocratique que ce qu'elle voudrait, mais elle est très, très bien en pratique. C'est-à-dire qu'en termes de fonctionnement blockchain, c'est encore un, un mécanisme de consensus qui vaut de l'or. Et c'est comme ça que des, les développeurs de blockchain ont commencé à penser à d'autres mécanismes de consensus. D'ailleurs, il y en a plein et on est arrivé au fameux mécanisme de consensus de proof of stake. Donc la preuve d'enjeu, preuve de participation, ça dépend comment on le traduit, mais disons que c'est comme ça qu'on fait du stacking. Et pour le stacking, pour bien comprendre la chose, dites-vous que ce n'est plus le travail d'un ordinateur qui valide des opérations, mais c'est plutôt le fait qu'une personne va stocker, stacker, déposer des tokens, donc de la blockchain en question qui va les verrouiller pendant un temps et c'est comme ça en fait que si vous voulez que la, la blockchain est sécurisée qu'elle valide les opérations. Il faut savoir que le Proof of Stake, ça a été vu comme une véritable innovation dans la blockchain. D'ailleurs, la plupart des blockchains reposent dessus, même si aujourd'hui, on a trouvé des mécanismes de consensus encore plus intéressants. Toujours est-il que là, ce n'est pas le sujet. Ce qui m'importe, ce qui nous, vous importe à vous, c'est de comprendre euh, comment ça marche, pourquoi on gagne de l'argent quand on fait du stacking. Et bien tout simplement donc, en faisant ça, comme vous participez à la blockchain, vous maintenez son réseau si vous voulez, et bien le réseau vous rétribue. Et les récompenses, si vous voulez, sont simplement, par exemple, les frais de transaction sur la blockchain, etc. Et vous recevez une part bien évidemment plus vous déposez plus vous déposez longtemps plus vous verrouillez vos tokens longtemps plus vos récompenses sont importantes alors voilà à quoi correspond le stacking vous avez vu c'est pas si compliqué que ça en tous les cas c'est une formule franchement parfaite win-win tout le monde y gagne autant la technologie en fait bah, la blockchain en question que les personnes qui participent à ce réseau c'est formidable et c'est pas pour rien que beaucoup de personnes utilisent. alors pour faire du stacking c'est franchement je trouve que c'est la première étape d'un débutant c'est la plus simple Faut que la plupart des services euh, des sites centralisés d'ailleurs et décentralisés le propose je même les plateformes de trading euh, que ce soit les plateformes d'échange comme binance ou KuCoin, le proposent en, en quelques clics vous pouvez le faire il ya même des sites aussi qui sont spécialisés moi je vous recommande personnellement main conteneur je l'utilise depuis longtemps il ya un large choix il prennent une petite commission mais le service est gratuit c'est à dire que régulièrement vous recevez de façon hyper passive moi ce site je me connecte jamais de temps en temps je récupère mes gains pour en faire autre chose ou pour pour les revendre pour faire du trading, etc. Mais sinon, euh, c'est vraiment mon portefeuille euh, typique de revenus passifs que je fais avec le stacking. Et puis, il y a aussi des plateformes euh, très sécurisées qui sont sous contrôle de l'AMF, donc euh, en France, euh, sur lesquelles vous pouvez faire du stacking avec des, des taux d'intérêt vraiment très intéressants. C'est super simple. Là, je pense bien évidemment à Field Mining. Euh, je vous conseille d'y aller si vraiment vous voulez vous lancer dans le stacking et que, euh, encore une fois, tout cela c'est encore un peu nouveau pour vous. C'est un premier pas. Vous allez un peu mieux comprendre le fonctionnement. En tous les cas, retenez que le stacking, c'est peut être le premier pas qu'il faut prendre quand on est débutant, alors que vous le fassiez sur des sites centralisés, c'est très bien pour commencer. Et ensuite, vous allez voir sur la DeFi, vous allez voir qu'il y en a beaucoup aussi, mais euh, ça peut être un premier pas très intéressant. C'est comme ça, en fait, que vous passez, que vous faites fructifier, si vous voulez, votre capital en ne faisant rien du tout. Moi, je trouve ça superbe. Bien sûr, pour finir sur le point du stacking, vous gagnerez d'autant plus euh, de crypto, si vous choisissez une crypto qui est déjà solide, c'est-à-dire qui prend déjà de la valeur en elle-même, et là en plus si vous cumulez avec le stacking, mais c'est magique passons maintenant à la troisième méthode et là je vous avais dit que je vais vous présenter les méthodes les plus simples aux plus difficiles là clairement on commence à arriver dans une méthode euh, au niveau intermédiaire j'ai envie de dire niveau intermédiaire expert même euh, ne vous lancez pas en gros si vous n'avez pas encore bien compris prenez le temps Il vaut mieux prendre son temps et choisir de bons euh, mécanismes plutôt que de, de, de le faire à la va vite et de ne même pas savoir ce que vous êtes en train de faire alors la troisième méthode donc c'est le liquidity mining euh, ce terme vous allez voir qu'il connaît pas mal d'amalgame. En tous les cas, en français, on dit « devenir fournisseur de liquidités ». Alors, euh, comment c'est né cette nouvelle façon de gagner l'argent C'est vraiment une méthode hyper récente. Hein. Euh, je fais la vidéo en 2021, ce sont des, des, des, des activités qui sont nées, en fait, qui ont fait leur apparition en 2020. C'est ça qui est assez incroyable. Je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'en ce moment, je lis euh, l'histoire du capitalisme, euh, qui est vraiment très bien, donc de Michel Beau, très bien expliqué, euh, pas vraiment complexe, même s'il rentre parfois trop dans les détails, ce qui est très bien en soi. En tous les cas, en le lisant, je me suis dit, euh, c'est dingue, parce qu'on est vraiment en train de rajouter une nouvelle page en fait la, la finance décentralisée c'est il n'en parle pas bien évidemment parce que le il s'arrête jusqu'en 2010 même si le bitcoin a été créé en 2008 c'est beaucoup trop récent en tous les cas voilà on est en train de créer une nouvelle page ne l'oubliez pas c'est très récent bref revenons à nos moutons le liquidity mining, il est né avec l'apparition des DEX. Quand on dit DEX, c'est euh, Decentralized Exchange. Euh, la différence des SEX, euh, c'est X, hein, euh, des, des plateformes centralisées si vous voulez. En gros, Binance, plateforme centralisée de trading, et puis Uniswap, DEX, euh, plateforme décentralisée. Alors, là encore, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique mieux comment on est passé euh, de l'un à l'autre, mais toujours est-il que les fonctionnalités sont les mêmes, c'est-à-dire que sur les deux, ce qu'on va faire, ce que veut faire un trader, c'est échanger des cryptos entre elles. Sauf que sur la plateforme décentralisée, il fallait trouver un moyen de remplacer les carnets d'ordre, parce qu'on ne veut plus d'intermédiaires, justement. Eh bien, la, le moyen ultime qui a été trouvé, et vous allez voir, c'est prodigieux, c'est d'avoir mis un système de pool de liquidité. C'est-à-dire que les traders, là, ne vont pas s'échanger entre eux, mais chacun va euh, trader, euh, si vous voulez, avec le pool de liquidité. Et donc, là, encore une fois, il fallait inciter les personnes à donner leur liquidité sur le pool. De toute façon, tout ce qui est de l'ordre de gagner l'argent sur la blockchain, c'est en fait toujours une réponse à des incitations financières. Et là pour les DEX qui sont régis par les AMM, il fallait aussi trouver un système d'incitation. Alors ce qu'ils ce qu ont trouvé qui est formidable c'est de dire, bah écoutez passez vos liquidités, mettez vos liquidités dans ce pool là et moi je vous donne en échange euh, un pourcentage des frais de transaction. Par exemple sur euh, Uniswap, vous savez les frais de transaction quand vous échangez des tokens à une autre, vous avez 0,3% de, de, de, de commission. C'est comme une plateforme centralisée il faut bien payer des frais, il faut bien qu'elle soit qu'on rétribue, en fait, si vous voulez, les personnes qui participent au réseau. Alors pour les poules de liquidité, comment ça fonctionne Il y a une paire de crypto. Très généralement, aujourd'hui, on a vu, parce que c'est la, la façon la plus simple de le faire, il y a une, un token hein, qui est volatile contre une stablecoin. Il y a exactement le même pourcentage des de côté. Par exemple, dans une paire ETH-USDT, euh, disons qu'il y a 1000 dollars, il y aura 1000 dollars d'ETH au moment T et il y aura 1000 euh, USDT. Donc c'est une stablecoin, donc euh, ça vaut toujours à peu près 1000 dollars. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne un pool de liquidités, et ce qu'on va vous demander quand vous devenez fournisseur de liquidités, c'est de déposer l'équivalent, enfin une paire de votre choix, celle que vous aurez choisi et puis de générer comme ça, de récupérer des frais de commission. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'absolu. Mais il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la méthode la plus risquée, parce que en faisant ce travail-là, en fait, vous êtes sujet aux pertes impermanentes. Alors, les impermanentes loss, c'est propre au DEX, et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de AMM qui essaye de trouver des algorithmes les moins, qui soient le moins perdants. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que le niveau, là, on, on va monter d'un grade. Mais euh, toujours est-il que dans tous les decks qu'on connaît, par exemple Uniswap, etc., pour prendre les plus connus, l'impermanent loss, elle est vraiment très euh, fréquente. Et pourquoi on est sujet à cette impermanent loss Tout simplement parce qu'on perd, qu'importe si le token prend de la valeur ou qu'il en perd. C'est-à-dire sur votre paire, là, on va prendre le même exemple, ETH, USDT, euh, vous pouvez être perdant selon la, la volatilité de l'ETH. Pour mieux expliquer en une phrase l'impermanente loss, dites-vous que ce que vous allez déposer en tant que fournisseur de liquidités, c'est peut-être pas la somme que vous allez récupérer quand vous allez retirer. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, euh, selon ce que vous allez déposer, disons que peut-être ça fera 2% du pool ou 10% du pool, vous allez retirer toujours les 10% ou les 2% du pool que vous avez déposé. Eh bien, vous voyez bien que s'il y a une fluctuation du marché, si le TH a pris à la hausse ou à la baisse, la paire en question avec les 1000 dollars et le TH, eh bien, elle est complètement déséquilibrée. Si vous aviez déposé pour l'équivalent de 2% ou de 10%, on va vous redonner 2% ou 10%. et eh bien, c'est là que l'impermanent loss est flagrante parce qu'on ne va pas vous redonner la même montant. Parfois, par exemple, si le TH a pris de la valeur, vous allez vous retrouver en fait, à avoir au retrait moins de TH que si vous les aviez gardés. Et là, si vous me suivez bien, vous, vous pouvez vous demander mais pourquoi les gens le font Pourquoi ils font alors qu'il y a des, des pertes impermanentes Eh bien, tout simplement, les fournisseurs de liquidités vont vous dire euh, qu'eux, ils sont compensés avec les, fameuses frais, avec les fameux frais de commission. C'est ça, le but. C'est-à-dire que, et en plus, dans le, dans le cas principal, on ressort quand même, si le prix, si le marché a été en hausse, quand même, on ressort gagnant. Il hein. ne faut pas euh, non plus exagérer. Disons juste qu'on peut, par exemple, déposer un ETH et se retrouver avec 0,5 ETH. Et on n'aurait été plus gagnant en faisant du holding. Et en plus, je vous dis ça, je ne vous parle pas des frais de réseau qui peuvent être alarmants. Par exemple, moi, j'ai beaucoup fait de... J'ai pas mal été fournisseur de liquidités sur ETH. Je me suis tapé la, la, la flambée d'ETH. J'avoue, j'avoue qu'au niveau des frais, euh, je ne pourrais pas vous faire les calculs précis, mais parfois, j'ai vraiment déposé et retiré ce que j'ai eu, quoi. Bref. Voilà ce qu'il faut retenir, en gros, des fournisseurs de liquidités. Et en fait, pour tout savoir, il euh, n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les commissions qui intéressent les fournisseurs de liquidités. En fait, c'est là. C'est comme ça qu'on va rentrer dans la 4 méthode de cette vidéo comment les gens gagnent de l'argent en fait ils gagnent de l'argent en faisant du farming il faut vraiment avoir bien compris le système des fournisseurs de liquidités pour comprendre un peu comment ça a ouvert la voie alors pas totalement mais quand même ça a ferait la voie au farming vous savez quand on est fournisseur de liquidités en échange de l'argent qu'on a déposé sur les poules de liquidités on va vous nous donner un lp token justement un liquidity provider token un token en fait qui nous prouve qui, qui prouve au smart contract qu'on a bien déposer telle ou telle somme. Et d'ailleurs, quand on veut récupérer ses fonds, on doit redonner le LP token et puis euh, c'est comme ça qu'on récupère nos fonds. C'est pourquoi d'ailleurs on vous dit toujours ne dépensez pas, n'échangez pas vos LP token, gardez-les sur vos portefeuilles ou faites-le travailler. Et justement, ces LP token-là, quand il y a eu des personnes, alors on peut les appeler des dégénérés, hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle les dégénérés, ou euh, des personnes tout simplement qui ont voulu spéculer sur les tokens qu'ils avaient reçus et c'est comme ça en fait qu'est né le farming. Alors tout simplement, simplement, pour vous résumer un peu l'idée du farming euh, et du yield de farming, un yield, ça veut simplement dire rendement, c'est-à-dire du farming de rendement, l'agriculture de rendement. Eh bien, euh, le principe, il est très simple, c'est-à-dire que les personnes vont euh, participer à des activités, par exemple, fournisseurs de liquidités, mais pas que, elles vont recevoir un LP token et ce LP token, qui est un nouveau token, en fait, si vous voulez, vont le faire travailler. Principalement, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles font du stacking. Donc, en fait, le fermier sur la DeFi, pour que ce soit plus clair, c'est simplement un gars qui fait du stacking de LP token. C'est-à-dire qu'il a fait une activité propre à la DeFi, il a apporté des liquidités ou autre chose, il a reçu un nouveau token, un token qui n'est pas encore euh, qui n'a pas encore d'existence euh, pure et, et dans lequel il veut le cultiver. Il va le mettre dans des fermes de rendement et en fait les fermes de rendement très clairement comprenez que c'est du stacking parce que dans le fonctionnement technique c'est ça qui se passe. Voilà pour l'explication. Alors pourquoi depuis tout à l'heure je vous dis pas seulement du fournisseur de liquidités Parce qu'il faut savoir que comment c'est né dans l'histoire et après je vous assure que la vidéo de toute façon elle est bien on arrive bientôt à la fin mais comment c'est né C'est né avec le protocole Campound, dans lequel on pouvait, vous savez, faire du prêt et du lending, justement. Eh bien, c'est né presque par hasard. C'est-à-dire que les développeurs ont voulu donner un peu comme une récompense. Ils ont créé un token de gouvernance. C'est-à-dire qu'avec ce token-là, les participants pouvaient, en fait, donner leur avis sur participer à des sondages, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 17 juin 2020, le token Camp, il valait 64 dollars. Et 6 jours plus tard, à peine, il valait 350. C'est à dire que là, à partir de là, on a vu qu'il y avait des personnes qui voulaient vraiment spéculer dessus sur les marchés, c'est à dire qu'ils l'ont tradé et le token a pris une valeur ben monstre, comme vous pouvez voir, en seulement 7 jours. Et en plus, le protocole n'était pas non plus hyper connu, etc. Et on avait, il n'y avait pas tout ce monde qu'on a aujourd'hui sur la DeFi. Enfin bref, c'est comme ça que ça a marqué un peu l'avènement du farming. Et au départ, on n'avait même pas de nom en fait pour expliquer ce qui se passait, mais c'était simplement la volonté et de récupérer des LP tokens, c'est à dire des tokens en faisant une activité et puis de les, les farmer c'est à partir de là qu'on a vu tous les débordements tous les fameux toutes les fameuses fermes avec des noms de token d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet qui retrace un peu en fait tout tous les noms des food tokens parce que alors là il y a, il y a eu l'effervescence euh, tous les développeurs en ont profité d'ailleurs juste après camp il y a les développeurs de AV protocol qui ont lancé euh, leur propre LP pareil qui a pris une, une envolée d'ailleurs quand on parle de farming par exemple euh, pancake swap son grand succès on le doit à ça c'est à dire que c'est l'une des plateformes qui nous permet de faire le plus de farming avec des tokens, des nouvelles tokens etc alors voilà un peu comment ça fonctionne le l'île de farming, alors je prévois une vidéo sur le sujet parce qu'il faut savoir que, donc j'en parle à la fin euh, là je vous en parle comme ça rapidement il faut savoir que quelqu'un qui fait du farming, qui le fait bien, il va passer par différentes euh, par différents processus, par différentes plateformes etc pour maximiser au plus, c'est à dire qu'il y a même des manières de gagner des LP sur d'autres LP, en tout cas ça peut être très compliqué dans le sens où ça peut demander des stratégies hyper élaborées. Et il faut savoir aussi, c'est comme ça que je vais clôturer cette partie-là, que bien évidemment c'est celle qui peut vous rapporter le plus mais c'est aussi celle où vous risquez le plus. Déjà, il y a beaucoup de plateformes qui sortent qui n'ont pas été auditées, c'est-à-dire que le, si vous voulez, le smart contract, il est faillible à des hacks, etc. Il y a pas mal d'escrocs et d'escroqueries, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vont vous pousser à faire du, par exemple, à devenir fournisseur de liquidités et qui, en fait, ont prévu de faire un rug pull après. Donc, ils vont tout siphonner par la suite. Enfin, il y a plusieurs petits types d'arnaques, sans compter que euh, les grands fo... les grands taux d'API, c'est-à-dire avec des grands rendements comme ça, une... un super yield euh, farming, très souvent, c'est lié à des tokens qui sont euh, bah, qui vont exploser, si vous voulez, comme une roquette. avant vont aller très vite hein, sur une courte période et puis euh, le... le projet n'est pas du tout viable sur le long terme. Il faut vraiment s'accrocher pour le lead farming. Alors, je vous expliquerai moi comment j'en fais de façon très, très simple, avec des protocoles très doux. Euh, voilà, il ne faut pas taper non plus les gros API, mais rester un peu sur le long terme. En tous les cas, on n'est pas vraiment dans le revenu passif. Si vous entendez ça, dites-vous que non. Et à chaque fois, il faut quand même vérifier sur les protocoles sur lesquels on est, vérifier les cours. Enfin, ça peut demander quand même un peu plus de travail et surtout une stratégie en amont qui est franchement béton. Voilà pour cette longue vidéo. J'ai voulu la faire la plus courte possible, mais euh, finalement c'était impossible. J'ai dû, j'ai dû néanmoins, ça c'est évident. J'ai quand même euh, raccourci pas mal les choses. J'ai schématisé pour vous le rendre un peu plus euh, malléable. Euh, N'hésitez pas à lire encore plus, à découvrir euh, des diapes, etc. Il y a un moment où ça va devenir beaucoup plus familier que ce que vous croyez. Aussi, si vous êtes arrivé jusque là, écoutez, vous en savez bien plus que la majorité des personnes qui utilisent hein, la DeFi Et euh, la seule chose que je peux vous dire maintenant pour vraiment commencer à bien gagner de l'argent, c'est de commencer avec des petites plateformes centralisées ou quoi. Je vous ai dit, il y a Phil Mining, il y en a plein d'autres. Euh, faites vos, vos petits pas comme ça. Mais normalement, ce que vous avez remarqué, ce qui est flagrant, c'est que quand bien même vous, vous utilisez ces méthodes pour gagner de l'argent, même si vous les utilisez toutes, c'est pas ça qui va faire que vous allez gagner des sommes intéressantes. En fait, le point de départ, c'est toujours, et c'est ça qui est dingue, c'est quand même de trouver la bonne crypto. C'est-à-dire que si vous, admettons, vous, vous, faites toutes les, vous faites du stacking, vous faites du farming, etc., sur une crypto qui vaut pas un clou et eh bien toutes les méthodes pour gagner de l'argent qu'on a vu quand bien même vous les utilisez à bon escient etc vous gagnerez pas ce qui ce que vous méritez de gagner l'idéal l'idéal très clairement c'est déjà de trouver une bonne crypto bien solide et ensuite de s'amuser avec c'est à dire de la faire fructifier de toutes les manières possibles et donc on revient à la question centrale hein, toujours c'est comment trouver une bonne crypto qu'est-ce qu'il faut regarder et ça je vous promets que je vais faire des vidéos sur le sujet tellement c'est important et c'est c'est comme ça qu'on gagne vraiment de l'argent. C'est pas en faisant toutes ces activités comme ça, sans trop savoir où on va, sans trop savoir quelle crypto. Ça, c'est hyper, hyper important à comprendre. Voilà, j'ai plus de salive. Euh, si vous avez des questions, bien évidemment, je suis là, je répondrai à tout. Et encore une fois, je ferai d'autres vidéos sur chacune des méthodes, en fait. Parce que ça, ça le mérite, tout simplement. Et aussi des vidéos où je vous parlerai des meilleures plateformes. Il y a vraiment des plateformes qui valent le coup, qui sont top. Il y a des protocoles, à l'inverse, qui valent pas du tout un clou. Je vous remercie de regarder ces vidéos, ça m'a claqué. Et euh, je vous dis à bientôt.